la date, la date, des exercices à la date ou des exercices à l'heure. Elle est née et le 3 mai 1960. à le jour le ou le ou le ma un ma تاريخ الميلاد بتاع أي حد ممكن ما نقولش اليوم ممكن نقول على طول السنة السنة أو الشهر والسنة بنحبت أم يبقى أو 1960 أو أمي أو لا حقول اليوم برضو الواحد ويبقى لأمي ماذا ممكن حدثك تقول السنة تانية؟ السنة هي هنا أو 1960 ايه ايه لا ايه تانية كافرة نعم Ok, l'année, ok, dit. L'année d'Ilya Sana. L'année للأيام أو للأرقام بتاعة الأيام والشهور والسنوات بدي بنحط لها أو قبلها بس فيه. لو جاء تاريخ فيه يوم وشهر وسنة بنحط له لو جاء تاريخ من غير يوم يعني شهر وسنة بنحط له جت كلمنا عن اليوم بس بنحط له شهر بس بنحط له السنة بس بنحط له إير، aujourd'hui، يعني أمس اليوم، aujourd'hui نهار دين، غدا غدام. بكرة. فعندنا آه, la يعني الأسبوع الذهبي السابق أو السابقة بنقول ذهبي دغني ذهبي. عندنا في منى السابقة السابقة يعني ممكن أقول كلمة ما هي كلمة مذكر وكلمة أنا هي كلمة لكن بقول لمو derni، نكته كلمة سمن هي كلمة في ميناء بقول last man dernier، أوكي okay. وهكذا طبعا عندنا يعني يعني dernier dernier السابقة اللي فاتت مم. last، okay dernier uh, okay. في ميناء ودernier مذكر اليوم كلمتين تانيين برضو بنستعملهم في في اللانغ كورنت في اللغة العربية هي ا passé. ممكن نقول la semaine passée. la semaine passée أو la semaine dernière. ممكن نقول le mois passé. بوردوما سكولين فيمینال. في, في النطق زي باد. هنا زي باد. هي اسهل طبعا. طبعا هي اسهل هي اسهل بس في الفورمال في في اللغة الرسمية بنقول دغنية اوكي le contraire ayez prochain prochain prochaine the next prochain prochaine, y'a ni le prochain le le mois prochain, y'a الش no l'année le prochain, le prochain L'intervalle. ou from to. Quand وال... وال... وال... وال... de A. Il est resté aux États-Unis de 2004 à 2006. On a deux qui sont les jours Ou mal les mois Ou les années Mais les jours sont du haut Du haut regarde le word On a le mois Ou les jours de la semaine On a d'accord nous l'heure On va voir l'exercice trois exercices l'exercice a observé le tableau, comment on dit la date. Formulez les informations suivantes comme dans l'exemple. D'accord Je un exemple à la A. Naissance de Célia. Naissance, il y okay. a de Célia. Naissance, il y okay. verbe mm. naître. Naître, il y okay. a On faire le dab. le passé composé. Elle est née le 3 février 1970. Naissance de Célia, il y a de Célia. Célia est une. Elle est née naissance de fait verbe naître, c'est-à-dire cest est née c'est-à-dire c'est-à-dire c'est-à-dire dire cest cest passé cest cest cest cest cest cest une entrée, c'est verbe okay. on 15 il va entrer. va entrer. Entrer, c'est Entrer, لا صار عني. لسه لسه أوه. أنا مش حافظ ناس. أوكي. يبغى حن... طب قبل ما تقولي ال الرقم بنحط يابلي. لو ولا أو ولا نحط ااا آه... لو. لا. سأني سنة سنة بنحط سنة؟ أوكي. أني بنحط أو. آن. دهق. تايب. أوكي. يبغى إيبه... إيبه... آن ميل... أو رهن... ميل. ميل نفس... ميل. ميل. نف سو 1990. 1990. Très bien. Allez, entrée. Entrée, qu'est-ce que tu as fait à l'accord Ah, qu'est-ce que tu as fait à l'accord Le, très bien. Intervalle. Intervalle, vous avez dit. Intervalle. 2009. Je suis en train de faire un stage. أكامبريدج يعني تدريب في كامبريدج. هنستعمل verb faire. هنبدأ من استعمل فاير عشان نتكلم عن uh, تدريب أقول uh, لو هتكلم ح... بال... في في الزيزون هقول je fais un stage. Okay? فتستعمل الف verb faire مع كلمة stage. هتقولي سيليا بعدين verb يعني... في البسيط موزي وعندك انترفال هنا. هتقولي. <تصفيق> Eh bien, Ma verbe à voir, il va bah, en C um, A fait. A fait. A, fait. a fait. Un stage. À... Un euh, stage à Cambridge. Cambridge, ok? Type. Um, de... Deux. Deux, Deux armes. que du haut, ou alors... Deux Très bien. Alors, l'article, c'est un exemple. Je dis, je crois que Ok. 1900. 1900. 92. 92. A, 1900. 1900. 94. 94. Très bien. Un diplôme de professeur d'anglais. Est-ce que vous Là, Stage, verbe faire. diplôme, il y a un verbe faire. diplôme. Je ne travaille Travail. pas. Je Travail. avoir. travaille pas. verbe avoir u pas. Je ne travaille avoir, verbe avoir. travaille pas. un U, avoir au bout, on a un verbe Obtenir Obtenir Ok Ou le participe passé peut C'est un verbe pour obtenir Obtenu Ou à où Là, on va te J'ai obtenu Et le lien C'est le passer composé Ma avoir Ok C'est et où? A ou A ou A ou Des blancs? Des prof... Un article défini. Le diplôme de professeur d'anglais. Les diplômes de professeur d'anglais. D'anglais. D'anglais. D'anglais. OK. Ou en en. En juin. Juin. Juin. 1904. quatre okay. euh, 80 15. Très bien. Rencontre avec William. Quel mot de rencontre Rencontre, il y a un verbe rencontrer, Nafsu, verbe rencontrer, parce qu'il y a avec. Rencontrer plus non. Vous avez un non à la tête. Rencontrer, il j'ai rencontré William. لكن لو حستعمل الاسم الverb، هقول أفوق، بقول une rencontre يعني كان ليها موابلة مع ويليام، avec ويليام، أفك وكمل أوكي؟ يعني ممكن أقول يا إما بالطريقة دي ذا rencontre نفسه حطه في الباسي كومبوزي وقول alors, j'ai rencontré William, ou j'ai eu une rencontre avec William. Dire, il est, il Alors, peut dire D'accord. Type, on écarte yeah. rencontre. avec William. Là, fois, le rencontrer, rencontrer, rencontre, avec. William, uh -huh. yani, ممكن اقولها بطريقة تانية هي ح... كان كان ليها لها عندها مؤابلة بالضبط عندها مؤابلة مع ويليام يبقى حنكتبها ما... بطريقة أفواخ كان عندها مؤابلة مع ويليام في الحالة دي بنستعمل فعب أفواخ لكن لو قلت قبلت ويليام بنشيل أفكتا ما فاش اقول هي قبلت مع مي... ويليام واضح؟ واضح يبقى آه, اوكي انت عملتها بالطريقة الأولى لو بالطريقة الثانية حنقول سيليا فيرب افوار لو بارتيس باسيه بتاعه يو او يبقى ما افوار نفسه يبقى سيليا ا يو ا يو اون رانكونت افك ويليام اوكي طيب هنا هنحط ايه عندنا اندات هنحط اندات ممكن اشوف التكر اللي هي تقريبا لو لو زي مكتوبة لو هنا هنا, مكتوبة زي هنا لو آه. عندنا لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو في في التاريخ يبقى لو على طول. تمام. هقول لو لو لو لو لو Uh, 1940 Là, 94. 94 94 Exact, 94 Ok, ok, d'accord Très bien Départ des verbes partir hein. Départ verbe Loïa Yarkal Yarkal ير يرحل او يذهب إلى مكان بعيد او يغادر يغادر بالضبط اوكي يغادر عندنا دي بار. يغادر إلى اوكي يغادر بزاف لو verb نار اوكي نار واحد من الخمستاشر اوكي نار فيرب اوكي et... Ok, et... parti Très bien, parti via accord Oh. Hands out Il y a une accord. Il y Il y a Non, non. Il y a un accord. Il y a un accord. Celia accent. est le D'accord? est partie. D'accord? Pour l'Australie. L'Australie. En septembre. En 1000, en septembre 1900. 1900 euh, euh, oui. 98. 18. 98. Le 104. Racontez-moi. Page 33. Précisez la date et l'heure. Exercice ouais. 2. Très bien. On a exercice 2. On a écouté et noté la, leur date de naissance. On a un note à la leur date de naissance. Et de mort. Ou tariq meladoum euh, ou amammatoum, ou afetoum. A, ou a, mamatum, ou a fatum, yani. quel âge, âge sont-ils morts? Yani, amammatouf, sennikame. A ou l'exercice marmoule, exemple. Maktoub Napoléon, 1769, dit la date de naissance, ou 1869. 21 dit la date de mort. Okay. Dire, il est mort à 52 ans. Ainsi, la différence, le il est mort, Napoléon masculin, il est dire, tout ça. mort à il est mort à il est mort à mort à à Ok pour khsousan, baad verbe mourir. Va aul, ou a mêt, fes sene il est mort à 52 ans. Fa han a l'exercice de bittari a D'accord Han esma l'aul, wahda ma Écoutez et notez leur date de naissance et de mort. 1 hein? Napoléon est né en 1769. Il est mort en 1821. B Victor Hugo est né en 1802. Très bien. Victor Hugo est né en 1802. Né en 1802. Euh 1802. Oui, 1802. Ok, ça va? Ok. 1802. Il est mort en 1885. Non. Non. Il, est mort en 1885. Il est mort en 1885. En 1800. Non, 85. Il y il a est 3 ans. 3 ans, 83 ans. ans. Très bien. C'est Marilyn Monroe est née en 1926. Marine Monroe est née en 1926. 1926. très bien l'Arabie? Euh, elle est morte en 1962. Elle est morte en 1962. Euh, en 1901? 62. 62. même 1901? أثنين بالضبط. يبقى 62 وستين منها ستة وثلاثين سنة. يعني ماتت ويا عندها هنقول. مرت عن ستة. لا ستة 36 ثلاثين 36 ثلاثين 36 36 D. Yeah. Alexandre le Grand est né en 356 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand est né en 356 avant Jésus-Christ. Hablé 356. à 356. Es Il est mort en 323. Il est mort en 323. Il est mort en 323. 323. 23 trois Il est mort. Très bien. Il est mort. Oh bien. Très bien. Très bien. Il est Très bien. Il Abdelminet, tu es ma cousin. Tu Tu Indira Gandhi est née en 1917. Indira Gandhi est née en 1917. 1917. 1917. Okay. Elle est morte en 1984. Elle est morte en 1984. 1984. Très bien. 17 84. Pas... Oh. Okay. Uh, on s'enchaîne. Uh, 17,84. On s'enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a Elle est morte en A. Mort euh, euh, euh, euh, 67, euh, 67. 67. Elle est morte. Elle est morte. Elle participe à être. Elle est morte. À 67 ans. L'Oléna, observez comment on dit l'heure. Écrivez en chiffres. Écrivez en chiffres. 3h10. مفروض نكتب دول بالأرقام. 310 اللي هي ممكن نقولها بالعربي بدل ما نيبعد. إحدى بالضبط. خمسة 5 بالضبط. ثمانية وربع. عشرة إلى اثنين وخمسة. لا. ثمانية وربع. ثمانية وربع. ثمانية وربع. ثمانية وربع. لا مش عارف شلون، 8، 8 أワー، 8 أワー 8 إلا خمسة و... هنكتب ثمانية وبعدين لا لا. بعدين هنكتب سبعة، هنكتبها كده. سبعة خمسة أوه سبعة خمسة هي ثمانية إلا خمسة وعشرين. طيب تسعة ونصف خبية تسعة ونص. اللي هي عتباء اوكي تسعة وثلاثين دقيقة بالضبط تسعة وثلاثين دقيقة. طيب حاسأل كل واحد أقول لي ما فيش il est 9h20. Quelle heure est-il? Il est 16h15. 15h15. h 30 Il est Il est 15h30. Il est 15h30. Il est 15h30. Il est 15h30. Il est 15h30. Il est 15h30. Il est 15h30. Il est 15h30. Il est 15h30. Il est 15h30. h 30 15 h 30 il est 15 h 30 du est ou h 30 مدام خمستاشر يبقى خلاص هي معروفة انها بعد الظهر فهنقول إلي كنز بس هنا في نفر إلي نفر هنا ممكن دي تبقى بالطريقة الفورمل ونوقف كده أو بالطريقة رسمية نقول إلي نفر دو سوار أو دو لكن الفورمل هنقول إلي نفر وبس هما هنا جايبانها بالطريقة الفورمل وكلا هنا euh, 6 <coughs> non, moi, <coughs> dis, il est il est il est 6 5 heures uh, 16 heures 16 heures moins la il est cinq heures moins Il est 16 45. Il est 16h45. Il est familier 5h15 ou 5h15 du soir, de l'après-midi ou du matin. Il est minuit 15. وي هي 3 ساعه ا و 12 هنا لا احنا oh, هنا. Okay. Oh, okay. Okay. Uh, heures, لا مفيش اي. Er, er, er, احنا هنا اه دي اوكي اه هي لا ما فيش ايه 12 هنا بالطريقة الفورمال <تصفيق> لو ما فيش في الربع وفي النص أقول إلي دوز أور سينت دوز هتبقى دوز طو... أور بس 5:00. أو بالطريقة طب لو هيا سؤال الجروب كل. لو هي بالطريقة العمية هقول أربعة بعد الظهر هقول هزاي؟ il est 4h moins 10 Moins 10 Non, non, non. Non, non, midi. Non, l'après-midi Non, non, midi. Non, non, non. On a fait Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. On a fait Non, non, Page 33, exercice 3C. Écoutez et complétez les informations du livre. 1 hein? Allô, le Cinéma Forum Oui, monsieur. À quelle heure commence le film le jour d'après Il y a une séance à 14h30 et une à 18h15. À quelle heure commence... 18h15 ساكن ليسكن ليش راو رب لا لا تمانطاشا تمانطاشا رب لا. 18. 18h15. Il y a une séance à 14h30. 14h30. 14h30. 30 14 هي لك كده بس عشان ده هيبدا كذا ويخلص كذا يعني لا هي بتقول له il a une في في حفلتين في السينما في حفلة بتبتدي أه أه يعني في السينما في في, في في بيبقى مثلا حفلة ستة حفلة تسعة حفلة كده يعني une séance et une séance à 18h15 Fille Maradini, il vous Vous avez rendez-vous avec le docteur Reeves le 10 février à 10h45, 11h moins le quart. 10h... Elle est 10h40. Deux. Deux. Vous avez rendez-vous avec le docteur Reeves le 10 février à 10h45, 11h moins le quart. Vous avez rendez-vous le... Je ne pas, je h 45 et 10 Ok. 10, 5 10 et familiale. قالت 10 à 10h45, la Elle est h la Elle 10h45, la 10 4, Ok. Il y a un intervalle. Intervalle est un Il y a un Trois. La bibliothèque André Malraux est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h. De mardi <repris> à samedi De 10h à 18h. Il y a un intervalle. أي ثمانطاشر اللي ديزر ديزر يعني كم باللغة بالعربية؟ أمم عشر. بسات. à dix heures. عندنا أوديو بس هنا. ده طبعاً الفونيتيك دي هنا بس عشان نفرق ما بين. Euh, la prononciation peut le passé ou le présent. Page 33. À l'écoute de la grammaire. Exercice 1. Mmh. Distinguer le présent et le passé. Distinguer fois, là, le présent et le passé à l'oral. Yannis 1. J'aime les films historiques. 2. Mmh. Je suis allé au cinéma. Mmh. 3.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 N'en je, okay. je, okay? Ta uh, je suis allé un Je ou un je un suis allé. Uh, uh, ou eh, yani, okay? okay. un ou un jeu, ou Pierre est venu avec moi. Pierre est venu avec moi. Présent ou la passé. Euh, passé. Très bien. 6. Il n'a pas aimé le film. Il n'a pas aimé le film. Hein. Passé. Très bien. 7. Il préfère les films policiers. Il préfère les films policiers. Elle est présent. Très bien. Page 33. Exercice 2. Prononciation du passé composé Répétez Imaginez une suite à l'histoire Rupture, rupture, Yani une D'accord Rupture. Elle est entrée Let's Let's entrer. Es entrer. Lison, allez entrer. Elle est entrée. Elle est entrée. Madame Lison, elle est entrée. Elle est entrée. J'ai regardé. J'ai regardé. J'ai regardé. Elle a parlé. Elle a parlé. parlé. J'ai écouté. J'ai écouté. Nous avons déjeuné. Nous avons déjeuné. Jeuné. Nous avons adoré. Nous avons adoré. Elle a expliqué. Elle a expliqué. Je n'ai pas compris. Je n'en pas, pas compris. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Tu es restée. restée. Je suis restée. Très bien. Euh, elle est entrée, elle était entrée et a regardé Anna Shoft, Elle a parlé de J'ai écouté Semet. Nous avons déjeuné de nous avons adoré, euh, euh, nous avons adoré. Elle a expliqué, je n'ai pas compris, ma femme Elle est partie, Je suis resté à. Yolena, imaginez euh, la suite de l'histoire. Fais une une idée? يعني انت هنا في كلها المنطقه ببعض هذه المنطقه ببعض هذه المنطقه ببعض هذه المنطقه ببعض هذه المنطقه ببعض هذه المنطقه ببعضها هي دخلت. أنا أنا جي أنا شفت. ألا بارلي. هي هي هي هي هي هي هي هي je n'ai pas compris, ma femme Elle est partie, je suis resté à. rendez-vous pas. Je ne sais ils ont ils pas. Un la suite. Ok, mm. clair okay. Très bien. Okay. Okay. Donc, euh, voilà, on a fini pour aujourd'hui. Euh, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine, Au revoir. Au revoir.